Bonjour, bonjour. Le fichier TES ou fichier monstre vous concerne à partir du moment où vous avez plus de 12 ans et une carte nationale d'identité ou un passeport. Ce fichier contient des informations administratives mais aussi des informations plus personnelles comme votre mail, votre numéro de téléphone et votre signature sous un format numérisé. Mais il contient aussi et surtout des informations biométriques comme votre photo d'identité anthropométrique et vos empreintes digitales. Le gouvernement, pour des raisons d'économie, a fait le choix de centraliser toutes ces données en un fichier unique, ce qui n'est pas sans poser certains problèmes de sécurité. La CNIL s'en est d'ailleurs saisie avant même l'apparition du décret en dénonçant ce point technique précis. Plus une base de données est importante, plus sa valeur intrinsèque augmente et plus l'intérêt que pourraient lui porter des personnes mal intentionnées augmente aussi. Nul système informatique n'est inviolable. 2009, Israël. Les données de 9 millions de ressortissants israéliens se retrouvent sur Internet. 2016, Turquie. Les données de 50 millions de ressortissants turcs ont été dérobées. Sous la pression de la CNIL, du Conseil national du numérique, de la secrétaire d'État Axel Le Maire, d'Association de Citoyens, de Citoyens et du Parti Pirate, il a été commandé un rapport à l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information et à la direction interministérielle du numérique sur ce point. Les conclusions de ce rapport ont été rendues publiques et il apparaît que suite à des tests de pénétration, des failles dans le système ont été trouvées et il a été remis en cause l'architecture même de ce fichier. L'INRIA, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, a expertisé différentes architectures techniques pour le fichier TES. Il en ressort dans ses conclusions que l'option choisie par le gouvernement était, je cite, « un risque majeur d'atteinte à la vie privée ». Malgré tous les problèmes qui ont été soulevés, les enjeux qui sont derrière, le gouvernement Cazeneuve a choisi de généraliser l'utilisation du fichier TES à l'ensemble du territoire national dès le mois d'avril 2017. Nous pensons que nos données personnelles sont importantes et que le fichier TES en l'état représente à la fois un danger pour la vie privée, pour la falsification ou fraude et pour la lutte contre le terrorisme. Nous demandons l'abrogation de ce décret et la remise à plat totale de l'architecture de ce fichier. Le numérique, c'est politique. À chacun de s'en saisir. Libérez-vous. Et à bientôt.